Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo particulière parce que cette fois-ci, non messieurs dames, je ne vais pas vous parler de gymnastique, mais je vais vous parler d'haltérophilie. Ouais. Ah, attends, attends, attends, attends, je crois que j'ai pas tout compris, je pensais que tu faisais que des tutos sur la gymnastique C'est avec ça que j'ai commencé, mais du coup je me suis dit que je pouvais quand même aborder un petit peu l'haltérophilie, si tu vois ce que je veux dire Bah ben non, justement, je vois pas ce que tu veux dire, est-ce qu'on parle d'haltéro, est-ce qu'on parle de gymnastique, qu'est-ce qu'on qu fait là Bah ben justement, je me suis dit que je pouvais aborder la gymnastique et l'haltérophilie désormais, parce que les deux, ils sont un peu liés même, tu vois non, non, non, non, je crois que le pas c'est tout ce que tu veux dire, essaye de, de développer s'il te plaît. Alors Regarde, quand tu fais, admettons, du muscle, tu viens faire une extension de hanche pour pouvoir monter tes hanches et monter en haut, on est d'accord. Quand tu fais de la théorie finalement, bah c'est un peu la même chose, il y a les fesses, il y a des abdos, il y a une extension de hanche, sinon pas répondu ou pas Ok, bah, je crois que je viens de comprendre. Du coup, si tu me laisses 5 minutes, je vais t'expliquer un peu mieux. Donc si vous l'avez bien compris aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les processus de l'haltérophilie. Je ne vais pas en faire tout un chapitre parce que voilà, c'est vraiment dédié aux débutants et aux gens qui ont une technique qui reste à approfondir je pense. Ici je vais détailler mon mouvement de A à Z, je vais détailler le clean et le snatch. Vous verrez que les deux de toute façon c'est la même chose. Finalement le mouvement il n'est pas si différent que ça. Donc si vous maîtrisez euh, à la fois le clean, normalement vous maîtriserez aussi le snatch, du moins le début. <rire> du coup, dans cette vidéo, on va décortiquer ces deux mouvements-là et je vais vous expliquer pas à pas comment arriver à avoir une, un bon altéro <musique> On va commencer ensemble par le clip. Déjà, on va poser les bases. Première chose, lorsque vous prenez votre barre, vous la prendrez largement de vos épaules. Ensuite, une fois vous l'avez en main, s'il vous plaît, mettez votre haut grippe. Le haut grippe, c'est un pouce et je pince avec mes deux doigts. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et j'insiste sur le mot vraiment. Pourquoi Parce que dès que votre barre, elle va être un peu lourde, dès que vous aurez mal les avant-bras, ça, ça va vous sauver la vie, pour de vrai. Une fois que c'est fait, je vais mettre mes pieds à la largeur de mes épaules. Ça va tomber sous mes épaules, OK Ici, dans cette position-là, vous devez comprendre que désormais, votre barre ne fait plus qu'un avec vous. Elle ne vous lâchera pas d'une seule seconde. Elle est sur vos cuisses et sur vos tibias. D'accord Ça, ça doit vraiment, vraiment être clair pour vous. Dans cette position-là, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que, déjà, il, y a, il doit se passer une extension de hanche. Une extension de hanche, c'est quoi C'est... Okay. Là je suis en extension de hanche complète. Pourquoi Parce que j'ai les fesses serrées, les hanches serrées et les épaules vers l'arrière et les jambes tendues. D'accord dans cette position-là, ce que vous allez faire, c'est plusieurs dips. Vous allez fléchir légèrement les genoux, d'accord Sans incliner la poitrine vers l'arrière ni vers l'avant. D'accord Elle va rester droite ma poitrine. Je fais mon dip et je vais venir serrer, fort les fesses dans le salon. Dip, et serre. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais venir plaquer la barre contre moi. Ça, ça va me permettre de sortir mes dorsaux et d'activer mes dorsaux. Je ne sais pas si vous le verrez là. Je fléchis les jambes, hein. je plaque la barre et je recommence. Donc ma barre, elle ne doit plus du tout se décoller depuis pas un seul, une seule seconde. Une fois que c'est fait, ce que je vais venir faire, c'est mon dip et je vais venir incliner sur mes cuisses. Ce qui se passe quand j'incline ici, ma barre, elle, elle glisse, elle me fait une de papier rouler sur mes cuisses. Elle glisse juste au-dessus de mon genou. Arrivée là, ce que je vais faire, je vais monter en 5 secondes et arriver en haut, je fournis mon extension. Ça donne 5, 4, 3, 2, 7. Et je recommence. Dip, incline. 5, 4, 3, de serre. que vous comprenez maintenant, c'est que la force, elle arrive à un seul endroit, et pas deux. Elle arrive dans mes talons. Donc si vous n'utilisez pas vos talons, si vous avez les talons hors du sol à chaque fois, vous ne pourrez pas utiliser la force d'accord que vous avez. C'est impossible. Si vous montez sur pointe à chaque fois, si vous faites ça à chaque fois, ça ne sert à rien. Donc j'ai fait mon dit, mon inclinaison. Okay. Cette fois-ci, lorsque je vais remonter, je vais venir serrer très fort en activant mes épaules. Le bras sont tendus déjà et ma barre elle va toujours rester en contact avec moi. Ça donne dip, incline, 5-4-3-2-1. Deep, incline, 5-4-3-2-1. J'ai juste pousser dans le sol, serrer les fesses et faire monter mes épaules. coup, ça fait monter ma barre. Là, ma barre, elle a vraiment été en contact tout là-bas. Donc, pour bon, messieurs, je suis vraiment désolée, le début va être un peu laborieux pour vous, mais nous, on n'y peut rien, ok C'est dame nature, c'est pas ma faute. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment que ma barre, elle me colle tout du long. Donc, pour l'instant, elle a juste fait ça, ça, elle ne m'a pas quitté Deep Inclinaison la de poitrine, Arrivez en dessous du genou. Puis mes épaules et mes fesses descendent. Arrivez là. Je remonte au-dessus de mon genou, puis ma poitrine fait le boulot, ici, ok Alors va c'est la même chose, ça va donner 10 accueils des ongles d'extension du Je vais compter 3 secondes, 3, 2, stop, et je vais compter mes 5 secondes que j'ai mis tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, une fois que j'ai mis ça en place, je vais pouvoir activer mes coups. Si et seulement si, mon extension final ce film-là et que ma barre elle est au contact de mes hanches. Donc, je vais activer mes coups. Imaginez il y a une personne, elle vous le détester et vous ne pouvez pas vous la voir. Là, c'est encore une personne au level au-dessus, vous ne pouvez vraiment pas vous la voir non plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes en extension, vous allez leur mettre deux coups de coude dans la tête, d'accord Ça va donner ça. Ce qu'il faut, c'est que ma barre reste collée à moi, ok Et que j'aille donner mes deux coups de coude à ces deux... ok Vous avez compris 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, 7, push. Point. Et un peu. I'm an artist. On va faire un exercice qui est très simple. Vous allez lever la barre ici, au niveau des, des, des, de la poterie. Okay? Les coudes sont en haut et à mon top, ça va donner ça. Okay? Je suis venue la chercher. J'ai coulissé les coudes sous ma barre pour venir la chercher. Et go Go Et go Une fois que la transition elle est plutôt bien manœuvrée comme ça, et eh bien, je vais pouvoir mettre les deux ensemble. Car quand on fait le gros du travail, quand on arrive ici, finalement, on arrive dans la position où on se trouvait là. Donc, ça va donner en haut et je retourne à chercher. Donc, je dois absolument d'abord me lever, d'abord faire une extension pour ensuite repartir en bas. Et 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, hop. 3 Donc, pour repasser en revue rapidement les points du snatch, euh, l'écartement des mains, ça c'est. Euh, les gens ne sont pas toujours d'accord. Moi je pense que la barre elle doit vous, vous aller parfaitement dans la main. Déjà le tu... Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes trop large et qu'il manque tout ça à la barre pour pouvoir s'incorporer dans votre main, je pense que d'une part vous allez avoir mal et en plus de ça vous ne serez pas à l'aise et votre snatch ne sera pas performant. Vous devez absolument pouvoir serrer votre barre en gris. Du coup, je pense que les barres elles sont munies de petits traits. Moi, je m'en accommode parfaitement du premier. Franchement, le premier, il est parfait pour moi. Je mets toujours mes doigts ici. Je serre mon coup e pareil ici, avec mon pouce, d'accord Mon pouce est serré. Et là, je suis plutôt pas mal. En plus de ça, quand je fais un peu d'overhead, je peux bien pousser ma barre vers le haut et engager mes dents. Donc, je pense que je suis bien. Si ma barre, était un peu plus large ici, déjà, ça fait mal au poignet. Et je ne peux pas consolider mes poignets. Or, quand je fais de l'overhead, il faut consolider les poignets. Si vous ne pouvez pas consolider les poignets de cette manière-là, ça va donner ça. Et ça à la longue. Ça fait mal. Ma base, la même. Regardez déjà. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. C'est la même chose. Sauf que voilà, au lieu d'avoir une pause à l'épaule, je n'ai pas de pause à l'épaule. Ça va donner donc un exercice que vous allez devoir absolument faire. C'est celui-ci. 10. Et quand je serre, je vais tirer les coudes vers le là-bas, go, et je relâche, ok Ici, vous pouvez aussi faire plusieurs euh, high pull, donc dit un clip, 4, 3, 2, 1, serre, d'accord Et dès que je suis arrivée plus haut point, je dois lever les poignets vers le haut, donc encore une fois, c'est une histoire de coudes avec les gens que je déteste et je veux leur donner un grand coup de coude sauf que cette fois-ci, au lieu de m'arrêter là ben mes coudes seront là et ça laisse la place à ma barre de monter en haut je pense vraiment à mon humble avis que vous devez absolument travailler avec des barres vides arrêtez de penser que le fait de mettre du poids vous permettra d'avoir quelconque ressenti. C'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi Parce que là, dès lors que vous allez rajouter du poids sur vos barres, il y a des petites, euh, des petites erreurs que vous ne faites pas avec la barre qui vont apparaître encore et encore et encore. Et du coup, ça va donner un mouvement soit catastrophique, soit pas du tout efficient et vous allez rester bloqué sur des, euh, des, euh, des charges qui ne sont pas les vôtres, d'accord Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne, je vais donner mon cas, une personne de 63 kg puisse lifter 94 kg Ce n'est pas de l'ordre de la magie ni de la force, c'est juste une question de technique. Et je pense être la meilleure placée pour vous expliquer que travailler avec des charges lourdes ne sert à rien. Travailler le plus possible avec des barres à vide. Comprenez votre mouvement, comprenez comment votre corps fonctionne, exactement comme la gymnastique. Faites un maximum de répétitions barre à vide. et vous allez comprendre qu'en fin de compte c'est pas si compliqué que ça, mais que s'il n'y a pas de fesses qui se serrent, s'il n'y a pas d'abdos, s'il n'y a pas de talons dans le sol, s'il n'y a pas d'épaule active, ça ne fonctionnera pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu bizarre pour moi de faire de l'altéro parce que c'est un truc que je m'étais dit je vais jamais le faire parce que ça, ça m'intéresse pas. J'aime bien l'altéro, j'aime enseigner l'altéro, mais je voulais pas en faire une vidéo, je me suis dit ça va être chiant à souhaiter et en fait, bah pas du tout. Bah, J'ai trouvé ça plutôt cool d'ailleurs de la faire. Donc euh, voilà, top. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Dites-moi si vous voulez que je vous décrive un, un, un exercice d'haltérophilie un peu plus précisément. N'importe lequel, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire sur mes réseaux sociaux, sur DOI.FIT, euh, sur Instagram et Dounia LHR sur Facebook. N'oubliez pas, j'ai un gros projet qui va sortir, un énorme projet que je travaille depuis euh, maintenant euh, plusieurs mois. Et du coup, euh, il va sortir et quand il sortira, vous serez vraiment très content. Et moi, je le serai aussi beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que du coup, j'envoie des petits mails. Avec des indices, avec des petits des petites astuces et tout, des vidéos, des trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et euh, je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie encore d'être si nombreux à me suivre. Merci beaucoup. Bye bye.